Dans un repère, OX, OY, place les points suivants. P de coordonnées moins 2. Moins 2. Et coordonnées 5. 1, 2, 3, 4, 5. On monte et on trouve le point P. Bien. Q de coordonnées 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, et ordonnée moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, on descend jusqu'à moins 3, bien, ça c'est Q, Q de coordonnée 4, et moins 3, R, coordonnée moins 4, moins 3, moins 4, et ordonnée 5. Mmh. La même ordonnée que P. R. Bien. Construire le milieu I de PQ. PQ. Mmh. Le milieu de PQ. Mmh. PQ. Alors, essayons. milieu de PQ. Bon, on va faire ça les choses rudimentaires. On peut prendre des instruments, mais... C'est plus simple. 19 divisé par 2, 9,5. À peu près là. Il s'appelle I. Et le milieu J de QR. <coughs> Encore. QR. Q jusqu'à R. Là. La moitié. <coughs> 11,5, c'est à peu près là, à peu près là, c'est J, J le milieu de RQ, et I le milieu de PQ. Quelles sont les coordonnées de I et de J Vous devinez, vous Moi, j'ai le sentiment, en lisant ici correctement, que I a les coordonnées 1 et 1. J, les coordonnées ben, se trouve là, 0 comme abscisse, et ordonnée 1. Bien, bien, bien. P les coordonnées moins de 5. Q, 4 moins 3. Et R, moins 4 et 5. Le premier point, c'est à peu près facile, constructible, mais le deuxième, c'est vachement difficile. Hein? Essayez de deviner la formule qui donne les coordonnées du milieu du segment, quand on connaît les coordonnées des extrémités. Mmh. Comment trouver cet abscisse 0 à propos de ces deux abscisses 4 et moins 4 Additionne 4 moins 4 et ça fait 0. Ah, peut-être qu'on additionne les deux abscisses et ça donne l'abscisse du point J. Mais alors, pour l'ordonnée, moins 5 plus moins 3, la somme, ça fait 2. Et là, ça fait 1. Hmm. Ça ne marche pas. Je crois qu'il faut diviser par 2. Vérifions pour I les abscisses 4. Et moins 2, 4 plus moins 2, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Et puis l'ordonnée, moins 3 plus 5, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Oui, je crois que pour trouver les coordonnées, il faut additionner les abscisses divisé par 2, et additionner les ordonnées et diviser par 2. Et la suite, bien sûr, en classe 2, devinez, deux secondes.